Euh, la définition de chaque métrique, D'accord C'est très lent. Euh, it's boring. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Les, les deux taux d'engagement les plus importants. En haut, vous avez ce... Euh, le taux d'engagement qu'on utilise. Et en bas, la méthode de Social Bakers et KPIs, c'est l'outil élaboré par Canasite, qui est notre partenaire. Donc, selon Social Bakers et KPIs, nous, nous croyons à, ce que, à utiliser ce, cette méthode pour faire uniquement le benchmarking des pages. Pourquoi Parce qu'on n'a pas la portée des publications euh, la portée réelle des publications, d'accord Donc, selon Sochebeck et le tout engagement de la page se calcule euh, euh, de la sorte, c'est la somme des interactions sur le nombre de femmes, le jour même. Euh, par, par, pardon, à la fin du mois. C'est ça Le jour même D'accord. Le jour même. Mais, Selon Access, comme nous avons le, les, les insights parce que nous sommes admins sur la page, il y a une grande différence. Donc nous utilisons les utilisateurs, les utilisateurs impliqués qui sont dans les insights, si on télécharge les insights de Facebook quand on est admin sur la page ou éditeur ou autre, c'est les utilisateurs impliqués Donc, Daily Page Engaged Users. Nous la trouvons euh, maintenant, cette donnée, dans, euh, dans le données de, quand on télécharge le Facebook Insight sur le nombre de fans le jour même, puis on fait la moyenne. D'accord Concernant le taux d'engagement des publications. Le taux d'engagement euh, des publications se calcule euh, d'après KPIs et Social Vegas, c'est le taux d'engagement sur le nombre de publications par jour. Donc Parfois, on peut trouver la même chose. Si on publie une publication par jour, le taux d'engagement sur 1, c'est la même chose. Donc, on trouve le nombre, euh, le, le taux d'engagement des publications et le nombre d'engagement de la page identique, d'accord Comme euh, nous avons toutes les données quand on gère une page, nous pensons que le taux d'engagement des publications se calcule de la sorte, c'est-à-dire la somme des interactions, donc like, plus share, plus comment, sur la portée. Et je... <rire> Sur la portée. Pourquoi la portée Parce que parfois, quand, quand c'est sponsorisé, on a euh, un nombre d'utilisateurs de, de, de, atteints plus que le nombre de fans. Et parfois moins. Donc ce n'est pas logique, selon nous, de calculer sur le nombre de fans. Je laisse la parole à... Oui. Donc, le taux d'engagement de la page est de plusieurs façons. Comme le marque, est sûr les interne, l'équipe est Mais un benchmark bon à les différents concurrents vient de faire données publiques. Les données publiques, les interactions, les likes, les commentaires, les chats, le taux de réponse. Donc, ce pour nous à base, un peu récupérer les à un magique qui a tout le monde Mais pas, comme on fait dans le monde on le chat à l'interaction, le chat le taux d'engagement Et il y a de placement, il y un avoir un exemple. Je vais vous donner un exemple. le de la vous le coup de le Mais a des gens des femmes. Tu dois avoir des fans, des des interactions. En fait, a que les moment le benchmark, on peut... Merci, oui. Pour faire le benchmark, on doit utiliser soit Social Bank, soit KPIs pour savoir où est notre marque par rapport euh, à ses concurrents. Et pour, pour vous parler de ceci, j'ai choisi l'exemple de Randa. En fait, il faut faire un choix. Il faut faire un, euh, faut faire un, un, un choix. C'est-à-dire, le benchmark, il doit être on ne peut pas comparer deux valeurs qui ne sont pas calculées de la même manière. Donc il faut choisir les, les, les, les données disponibles. Ce qui est disponible, c'est le nombre de fans. On ne peut pas utiliser ce... ce on peut pas, on peut pas utiliser le, le, ce taux c'est-à-dire sur le reach de la publication, c'est-à-dire les personnes ayant vu la publication réellement. Donc on doit utiliser le, ce taux avec, sur le nombre de femmes. Donc pour choisir ceci, par exemple, je vais commencer par ceci. Tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Nous, on choisit de... de aux moyens sectoriels. Il y a les moyens sur la Tunisie et il y a les moyens sectoriels, c'est-à-dire les pâtes. Si on prend, par exemple, des c'est le yaourt. Si on prend, je dis, euh, le secteur bancaire, c'est toutes les banques. Il ne faut pas choisir tous les, toutes les marques sur la Tunisie pour faire un, une comparaison. Donc, Par exemple, pour Randa, ici, c'est les données du 1er janvier au 7 novembre. Nous avons les moyens sectoriels et nous avons les performances de la page Randa par rapport à la moyenne. Et ici, on peut dire si on est bon ou pas. Par exemple, le taux d'engagement moyen de la page, nous avons 0,5%. Le taux d'engagement de Randa, il est au-dessous. D'accord Mais ici, c'est calculé sur le nombre de fans. Si on, si on compare sur la portée, c'est autre chose, mais on ne peut pas avoir toutes ces données. Le taux d'engagement moyen des publications, il est, de, il est toujours en dessous. De la, de la moyenne. Le nombre total moyen des fans, c'est 106, 106 000 et Randa a 131 000. Elle est au-dessus de la moyenne. Le nombre, de, le, le nombre moyen des nouveaux fans, c'est-à-dire. Bien, ces marques ont recruté de fans pendant cette période. Nous remarquons qu'il est de 50 k alors que Randa a recruté depuis, depuis le début de l'année uniquement 21 k D'accord Donc c'est toujours en dessous de la moyenne. Et après, c'est, euh, comment dire, une, une vision. C'est-à-dire, si vous voulez comparer votre marque par rapport à vos concurrents, est-ce que vous voulez des métriques comme les nombres, le nombre de fins, le taux d'engagement, etc., ou bien les interactions effectuées Nous avons euh, le nombre de publications moyennes par page, il est de 248. Ici, nous avons 321. Donc, avec euh, connaissant en nous, nous publions une, euh, pardon, une publication par jour. Donc, on est dans les normes. Les autres concurrents, comme c'est une moyenne, donc c'est ou bien deux postes par jour ou bien un poste par jour donc la moyenne elle n'est pas, elle est, elle est, elle pas identique. Le no nombre d'interactions moyen par poste, nous avons 251 ici c'est une métrique très importante c'est à dire on prend toutes les publications et ces publications combien, combien elle a engendré d'interactions et on fait une moyenne. On, on remarque ici que la moyenne de lambda elle est plus élevée. Le nombre moyen des interactions par page, il est de 60, 62 000. Le nombre de, des interactions par page pour Randa, il est de 115 000. Donc, c'est au-dessus de la moyenne. Des pattes, c'est une, une moyenne sectorielle, ce n'est pas une moyenne euh, générale de toutes les pages en Tunisie. Et c'est euh, ce qui est euh, pertinent. Et euh, KPI peut nous fournir ce, ces données-là. Le nombre moyen des gemmes, donc on a 52 000, Randa a 94 000. Les commentaires, 2 elle a 6 900 presque. Et euh, le nombre moyen des partages, il est de 6 alors que l'Inde a 13 Donc ici, pour interpréter, tout dépend de l'objectif de la marque et où elle veut se positionner. Elle veut, par exemple, euh, euh, engager plus ou bien avoir, être, être la première sur tout. D'accord Toutes les statistiques d'une page Facebook, euh, j'ai choisi de, de, vous, de partager avec vous un rapport euh, réel de la biate et on va l'analyser ensemble. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Côté benchmark, donc, que les métriques que nous avons en haut, nous avons le nombre total des fans. La Béat, elle est la première. Variation du nombre de fans, c'est-à-dire, au mois d'octobre, la Béat, combien elle a recruté de nouveaux fans Net, c'est-à-dire moins le désabonnement. Parce que les gens, si, si, si on abuse et on publie beaucoup, ils peuvent se désabonner. Et on ne veut pas tomber dans, dans ceci. Donc, elle a recruté 61 000. Variation relative du nombre de fans, elle est de euh, 13 pour, euh, 29 chez les banques Zitona. Donc, bon, vous êtes à la recruter plus. Nombre de publications de la page. Nous remarquons ici qu'ATB publie plus que les autres. Et je vous assure que le client regarde ce tableau plus que, plus que tout. Euh, Surtout, sur tous les slides que je vais présenter, le client euh, est toujours, euh, comment dire, mais un bouquet fier. C'est lui par rapport à ses concurrents, d'accord Le nombre de publications des fans. La pièce à la 47, nous remarquons que Banque Zitoune elle à la zéro, Amelbank aussi, ATV aussi, et Banque de l'Habitat aussi. Pourquoi euh, Ce n'est pas normal que le, euh, le chiffre il est de zéro. Est, on peut l'expliquer parce que ces, ces marques ont choisi de, de, de, de cacher leur mur. C'est-à-dire que les, les, les fans ne peuvent pas publier sur le mur. D'accord C'est pour éviter euh, beaucoup de choses. D'accord euh, Concernant le nombre de j'aime, euh, la biate, elle est, elle est en-dessus, en les interactions aussi. Par contre, le nombre de commentaires, Banque Zitone, elle a engendré plus de commentaires que, que, que la biate. Et là, il faut se poser la question, pourquoi pour voir ce que Banque Zetouna a fait ce mois euh, le, au mois d'octobre. Et le nombre de partages, c'est l'STB qui, qui remporte. Donc, en tant, que, en tant que community manager, nous devons voir pourquoi euh, Bon, nous avons uniquement des gemmes pour la biate et la somme des interactions parce que le nombre de j'aime a dépassé les autres. Mais question, engagement, c'est-à-dire commentaire et partage, ce n'est pas la biate. Sachant que euh, le minimum qu'un fan puisse faire, c'est laisser un j'aime.